Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 336 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle King's Arthur's Gold, qui est un jeu euh, un peu. qui donne un peu à l'air ancien. Et donc j'ai eu l'occasion de le démarrer parce qu'en fait c'est un jeu qui démarre un peu.. qui n'est pas comme les autres en fait. Ouais, il est différent. Et euh et donc du coup j'ai dû, dû démarrer un peu plus que ce que je faisais d'habitude pour voir s'il fonctionnait bien ne serait-ce que pour mettre en full screen, j'avais pas forcément vu les options tout de suite donc du coup j'ai un peu galéré euh, donc voilà on va se mettre en mode solo euh, je sais pas si on fait un tutoriel ou pas euh, parce que du coup j'ai juste démarré tout à l'heure j'ai fait un save the princess et ben je démarre directement là dessus je vais déplacer un peu plein de choses alors on peut passer le cinématique voilà hop j'ai dû mettre un quartier pour que ça fonctionne bien alors on peut avec la souris contrôler la vue avoir un bouclier avec le clic droit et le clic gauche pour attaquer on se déplace avec zqsd donc en anglais c'est ce que je disais et hop bah c'est parti c'est parti là, je découvre. Ok. Ah, je peux couper les arbres. Ça marche ou pas si. Ah ouais. Énorme. Ah, T'as vu, il est tout de suite coupé en rondin, hein, d'ailleurs. Dès qu'il tombe. Oh putain, ça jette là. On dirait qu'il fait un cri Wilhelm à chaque fois qu'il... Comment je vais te péter ta gueule Ou Comment je te le découpe en morceaux le mec crever, crevé, crever Oh Comment je les ai découpés en morceaux les mecs, quoi T'as le mec qui me tire dessus, quoi, tranquille Alors par contre, il y a une bombe mais je sais pas comment la tirer. D'accord, il y a une histoire de checkpoint en fait. Euh, il doit y avoir deux grosses équipes. Oh putain, je me suis fait mal. En fait, on peut miner en fait. <rire> Allez, on va couper l'arbre. Parce que j'aime bien couper les arbres. Ah, je peux pas aller plus loin Ok. Il se passe quoi là Je suis en train de couper quoi Enfin bref, c'est ma... C'est ma... Je sais pas si je peux mourir. Imagine que oui. Ah, genre le mec qui tire dans le. Hein? Oh, il m'a tué. Mais comme j'ai pas de barre de vie nulle part, y a, rien, y a rien à l'écran, du coup c'est compliqué de savoir. Là. Oh, du cœur là. Mais c'est un cœur, mais enfin ça. Sachant que j'ai pas de barre de vie, c'est compliqué quand même de savoir si ça a une utilité. Oh putain, putain, je vais pas mourir non plus. Là voilà, je suis encore mort mais je sais pas comment. Parce que j'ai pas de vie. Ah putain on va y arriver, on va y arriver. Yo Bon la musique est assez répétitive du coup là. Ok je me suis fait mal. Tranquille le tour de gué Ouh comment je t'ai démonté mon petit là, là, là, là, là, je t'ai découpé en morceaux Pour l'instant, je vois pas pour l'instant plus de, de jeu que ça Ah oh, putain putain, remonte, remonte Ok. Oh du maïs, du maïs. Miam, miam, miam, miam. Ah, miam, miam, miam. Chargement. Ouais, trop fort. Ça c'est une sorte d'église. On peut même couper l'herbe. Oh, comment, je, comment il s'est suicidé lui-même. il oh, y a un requin qui bouffe. Regarde, il y a un requin en bas qui bouffe les gens. Oh, putain, vite, vite avant qu'il me bouffe, avant qu'il me bouffe. Oh, con. Comment j'ai eu peur. Oh, les poulets. Poulet Poulet Poulets, poulets. Plouf, plouf, plouf, plouf. Il y a des poulets Elle est où la poulette Oh putain c'est quoi ce bœuf Tu peux le tuer Pas bien. Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc ça c'est une sorte de point de contrôle on est d'accord. Non Non non non non Non Fils de pute. C'est pas facile de jouer avec la main gauche. Tout en ayant la souris en même temps. Je vais juste remonter là. Hop. Bon, on va essayer de pas attaquer la, le bœuf cette fois-ci. Je me suis fait avoir. Oh, c'est quoi ces pièges Il y avait des pièges, quoi, sans déconner. Je me suis fait démonter. Si je remeurs, je suis dégoûté. Je n'aurai pas de remeurs. Yep. Yep. J'ai mal à la main. J'ai mal à la main. Oui, c'est bon. Nouvelle carte. Allez, on se fait cette carte-là, et après on arrête. Il vient de se tuer lui-même, le mec. Oh putain, merde, c'était des pièges, ça. Oh, j'ai failli mourir. Tudu -tudu. Regardez, regardez comment il se suicide, le mec, quoi. Oh, il m'a tiré une flèche sur la gueule. Enculé. Plus une bombe, mais je sais pas comment les tirer les bombes, donc ça n'a ça aucune utilité. On peut zoomer, dézoomer. Donc ça, c'est à savoir. Là, il y a un truc pour les vieux. Là, il y a une sorte de catapulte, je sais pas comment l'utiliser non plus. Ok, il fallait que j'appuie sur E. Est-ce que j'ai les commandes Alors, Inventory. Ok, je peux garder les contrôles à tout moment. Alors, vous ne les voyez pas parce qu'il y a ma tronche dessus. Mais en gros, là, j'ai la barre avec les cœurs et tout. Donc, c'est beaucoup mieux. Jab, hold, slash... inside Ah mais je peux monter dans les installs et tout C'est trop bien Merde c'était quoi C'est un shop ça. Comment je fais moi? Donc j'ai trouvé les bombes. J'ai trouvé les bombes, j'ai trouvé plein de choses. C'est peut-être que, ce que j'aurais dû faire dès le début, mais bon. Est-ce que je peux lâcher une bombe, là Wooden door. Je peux la casser, la porte, ou pas Merde, comment je fais pour rentrer, là est-ce que c'est sérieux Oh le mec il s'est suicidé quoi. Tranquille le mec. Le suicide c'est pour les gens, cool. Je peux pas passer par les portes, elles sont toutes fermées. Fais moi, faut que je rentre là par là. Est-ce que je peux casser les cailloux J'ai pas de bombe, putain, j'ai pas de bombe à faire péter. Moyen, je suis sûr qu'il y a moyen de la péter la porte. Ah oui, ça commence, il était temps. Il faut y rester un moment de quand par contre. Hein. Faut être patient. De dès qu'elle va casser, dès qu'elle va casser, je vais pouvoir y aller. Oh putain, oh putain. Évidemment elle est en deux blocs la porte hein. Je vais pouvoir passer On est marre J'ai mal au doigt j'ai mal au doigt Tout ça pour mourir Oh cou... Change classe Ah je peux devenir autre chose Putain il découvre le jeu quoi Bon, là, du coup, allez, on passe par là. J'ai dit que je faisais ce niveau. Ah, me dis pas que je vais devoir passer par l'autre. Ah. Je vais péter un câble. Vous aussi, sûrement. Voilà. J'ai pas intérêt à remourir dans 30 secondes. Sinon ça va me saouler. Allez Oh oui Putain il est bon ce con. Ah. Un... J'ai l'impression que c'est un cri Wilhelm. Je suis pas sûr de moi. Allez crève, crève, crève. Oh là il m'a encore tué. Allez vous faire enculer, j'arrête ce niveau. J'arrête ce jeu. Arthur quest euh, ou de machin quest. Donc on a découvert qu'il y avait plein de trucs avec lesquels interagir, en tout cas qu'il y avait plein d'options. Euh, voilà, utility, live bomb, euh, on a plein plein de choses. Donc on va s'arrêter là sur ce jeu. Oh, sur le, sur on va revenir là sur l'écran. On va s'arrêter là sur ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, Arthur Kings quest, euh, je sais plus quoi là, merde. Arthur euh... J'ai pu, j'ai oublié, bon ben voilà. Euh, F1... Help. oui, un petit truc pour... Non, on s'en fout. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, en commentaire, en... en likant, en délikant. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos, de prochains shows. Je trouve celui-là, est vachement bien. Même si graphiquement, il est pas... Voilà, c'est... c'est. Il y, y a de la stratégie, il y a de la... C'est réflexe, un peu d'action, c'est sympa. J'aime bien. Enfin bref, je vous laisse pour, pour aujourd'hui, à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et je vous dis salut